Syndra Goza. Je sais pas. Mécano. c'est bien, Mécano, ça n'a pas l'air dingo. Après, c'est un taverne 2. y à dire. Syndra. Il n'y a pas démon. Franchement, j'étais pas du tout euh, séduit par euh, le mécano. Syndra, Syndra c'est pas un super spot, mais bon. Que la main de la mort nous guide. Bien sûr, bien sûr. Euh, ok, ok. On va cliquer, hein, je pense. Je pense qu'on achète ça et on clique. Est-ce qu'on clique sur tout Ouais, je crois. On gèle tout. Que fait le pouvoir Il donne plus 2, plus 1 au serviteur gelé à la fin du tour. On va partir sur une classique curve, mais parfois on peut rester taverne 1. Et le buddy, à la fin du tour, il met un serviteur gelé dans la main, dans notre main. Ça fait des pièces, mais en vrai, c'est pas très très bon. Je pense que là, je l'ai surtout pris pour le perso, mais... Par contre, si elle, euh, si elle gueule toute la game, ça va vite me saouler blaguer. Donc hop. Hop. Euh, Est-ce que le tracker ça aide vraiment à la progression ou ça reste uniquement une aide mémoire plus stats Bah l'aide mémoire plus stats, ça aide à la progression. Parce que ça te permet de générer des automatismes. et euh, Ouais, ça, ça aide, c'est bien. Les trackers ça aide sur tous les jeux. Hein. Toujours bien d'avoir des petites. Euh, des, de savoir. Euh, par rapport à quand, enfin de, de savoir quand l'adversaire a EP, qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Oui, oh, il y a Amav. La ok, nice. J'ai peu joué ou j'ai du mal dans cette méta euh, Avec les buddy, ça va pour le moment. Bah J'ai pas perdu trop de code depuis que les buddies sont là. En général, quand il y a un patch. Euh... En général, on a, enfin, en général, il hein, y en a qui arrivent à bien monter. Mais la majorité du temps, tu as tout... souvent tendance quand même à un petit peu perdre. Euh... Ah, on pourrait. Re... Ah non, il a une créa. Parce que sinon, j'aurais bien up, euh, continuer à geler ça. Mais je pense que je vais acheter parce que sinon, je vais me faire taper. Donc, je vais faire ça. J'achète ce gros. J'achète ça. Je roll. Et je gèle, ça c'est bien. Hein. En vrai c'est pas mal du tout. Hein. Prochain tour, c'est il coûte 6. Il coûte 2. Il coûte 0. On va faire ça. Après de manière générale, dans cette méta, on va dire la méta dans son entièreté, c'est-à-dire même avant les buddy. J'ai un petit peu moins joué. Parce qu'il y avait Marvel Snap, parce que il y avait un nouveau jeu finalement, et c'était pas... Moi, ça fait 7 ans que je suis mono-jeu. Bah, enfin, 8 ans maintenant. Et... Enfin, pas vraiment parce qu'il y a eu Battlegrounds il y a 4 ans, mais... Attendez. Ah, c'est pas mal ça avec les cris de guerre. Je me s'il faut pas prendre ça et ça. Est-ce que ça, ce sera si bien Il n'y a, a pas Murloc dans la game Je pense pas. Je pense que je vais prendre ça. Quoique. Hein. Ça, c'est quand même gros hein, à l'achat. prends ça. prends ça. Et je gèle les deux. Ou je gèle que lui. Ce sera pas mal ça quand même. Quoique non. Vu que je vais acheter que lui. Non, je l'ai que lui. Comme ça on peut essayer de tripler. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. Oui. Donc euh, ouais, c'était pas évident dans mon. dans mon planning. Par rapport aux vidéos, par rapport au live, etc. Par rapport à la compétition. D'intégrer un troisième jeu. Donc euh, j'ai fait moins de battlegrounds que d'habitude. Et euh, voilà, mais c'était juste par rapport à la saison. Je pense que la saison, maintenant, j'ai l'expérience sur euh, le troisième jeu. Ce qui m'est jamais arrivé. Hein. Ça fait 8 ans que je suis en bon, deux jeux, finalement. 1 plus 1. Mais là, maintenant, je suis en 1 plus 1 plus 1. Euh, ok, donc ça. Ça. Ça. Euh, ça. Ça. On peut tout geler. Ou on peut juste récupérer un truc dans la main. Là on a un super, une super sortie, super tempo. J'aime beaucoup. Euh... On ouais, être très fort là. là on s'en moque, j'aime pas trop. Je crois que je vais juste récupérer le déflect dans la main. Donc je gèle ciblé et reviens dans la mimine. Avec un boost je suppose. Enfin voilà. Donc il me fallait cette période là pour euh, arriver à être... Compétitif sur BG, compétitif sur euh, Marvel Snap, et en même temps proposer des lives sur BG, sur Snap, et en même temps proposer des vidéos tous les jours hein, sur Marvel Snap et sur BG. Donc voilà, ça m'a euh, pris un peu de temps à vraiment réfléchir au planning, à tout ça, comment mettre en place aussi dans les faits. Hein, c'est pas juste théoriser euh, le planning, c'est arriver à avoir le temps pour le faire. Donc euh, voilà, donc la méta prochaine, je pense que il y, y aura évidemment beaucoup plus de volume sur BG. Et, euh, et voilà. Enfin... J'ai quand même pas mal joué à la, dans la méta. Hein. J'ai quand même pas mal joué. Ah, on est vraiment strong là. Le problème c'est qu'il faut arriver à construire quoi. Là notre tempo à un moment elle, a, elle aura des limites mais vu qu'on peut up ça va. Et accessoirement on met des dégâts aux adversaires ce qui est bien. C'est ce qu'on veut. En bleu terre peut-être. C'est que ça c'est pas mal. J'hésite pas à roll parce que je veux le triple de ça. En fait il faut que je, il faut que je triple sinon je m'en sortirai pas. Comme ça. Non, oh, ça. c'est mieux le port de bannière. C'est pas dingue. C'est quoi de la tempo La tempo, c'est le fait de gagner les combats. C'est cool hein. on est à 24, on gagne les gens qui sont à 3 ça c'est vachement important voilà le up il est bon il est possible le up en vrai il faut voir il doit, être... il doit pouvoir se faire va se faire quoi qui vire c'est ça on récupère une micro Voilà c'est le play risqué de la game. C'est à dire que je suis à 45 mais je vais perdre le combat ici. Mais c'est pas très grave. Enfin si c'est grave mais il faut, pouvoir, euh, il faut pouvoir créer là. Sinon je vais juste finir top, top 8. C'est une game où on va plus souvent faire 8 ici que 1 je pense. Je sais pas si j'ai répondu à ta question en fait Gambi. On peut jouer quoi dans cette game? Brexiborg en mecha. Les morts vivants, c'est un peu dur. Bran, ça sert pas à grand chose. Massacreuse c'est pas dingo. Y a pas des races dingo hein. Tiens en 6, mais. Encore que. Duran, mort-vivant. Il y a du big, hein. C'est une game où il y a du big c'est quand même une game où il y a du Big j'ai l'impression. Ça casse pas très fort contre Big Oh je peux peut-être passer. Ah ouais, c'est pas sûr en vrai. Ça va te tuer plein de choses. Ouais. où Non Ah ouais, c'est bon. Bon nice Super ça, ah, ça donnerait presque envie d'aller là-haut. Ça donnerait presque envie d'aller là-haut. Contente. Je pense que ça a du sens. Il sert à quoi Il sert à Calegos Je crois que je vais virer porte-bannière. Euh, ok. Magma c'est pas très fort. Bah, normalement si, mais pas là. Peut-être prendre le mini dans la main. Avec des genies, des choses comme ça, on peut peut-être essayer de jouer Big LM. Bon, en vrai, il est cool, hein, ce champion. Il me permet de prendre les up. De... Bon, là, il n'y a pas eu de carte clé, mais... Ouais, bon, là, il faut en profiter d'être à 45. C'est à nous de choisir les, les, les, les combats qu'on va perdre. Et je décide de perdre celui-là. Bon, J'avais déjà décidé de perdre celui d'avant, mais vu que je l'ai gagné, bah, je décale le, le play, entre guillemets. je pense que je vais me faire écraser là mais pas très grave on ouais. a bah bien fait on pouvait pas se battre bon, on prend notre 15 on a 30 comme prévu, de mort. Dur combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Ah. Ce sera ça, hein? À ton trip d'abord? C'est pas mal ça, mais. Un peu en mode full mecha, là. Je pense c'est un peu tard. Ouais, il fait, je crois, avec les mecaros. C'est bien ça. Y'a pas un truc où je gèle tout je pense que vous avez une de Et j'essaye de faire une grosse danse sur Mur Dragon Je sais pas si ça a du sens mais... Faut juste pas qu'on meurt quoi On devrait survivre je pense à 30 Nice Ok nice Clique. commence ici. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Ah non, mais il y a un play, je crois. Non, c'est ça. Ouais, tu... ouais, je prends deux serviteurs. Bon, c'est la mer noire. Hein. Quand tu es obligé de danser sur un chronormu alors que tu joues mecha, c'est vraiment que t'es pas bien, mais bon. De toute façon, je vous avais dit, hein. on est arrivé à bien tempo, mais le problème, c'est qu'en termes de création, on n'a rien trouvé. Et à un moment, il faut quand même créer. Même contre lui on peut décéder hein. Quoi en vrai notre dragon il prend le, il prend tout le board en face Ça manque d'un cyborg, hein, d'un Drake cyborg, hein, c'est ce dommage hein. On va, on va peut-être faire 4 hein, en vrai hein. Grâce à notre tempo hein. Là c'est une... Un... Enfin, on verra peut-être on fera 5 mais Même si on fait 5 c'est cool Vu la partie, vu le perso OK. Il va falloir tiendre. Quelle est cette sorcellerie Victoire enflammée. Un deuxième Chronormu. Let's go, non Non, va bah juste Ça, je vais le virer. pas ça envie de c'est la... oh, pas mal quand même Laxstat est bonne à prendre ou. Pas sûr de ça, mais. Allez-y, engagez une de ces recrues. Un choix tactique intéressant. Ok. Bah écoutez, euh. comme on peut on fait comme on fait comme on peut salut Koza là, à demain ça marche Et Karo, c'est pas mal conclu. Boum. Oh, ça se met mal les hits. Ah oh, zut. Ouais. En vrai il a pas beaucoup de stats hein. C'est vraiment le, le gars de droite là. Pardon, on n'arrive pas à le tuer là le... L'extrême droite mais... Ah zut, GG. On reste en vie. Il euh, y avait moyen, je pense qu'on est même devant. On est même un peu devant. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Allez-y, engagez une de ces recrues. C'est mieux ça. Je sais pas ça va nous sauver, mais. Pas mal quand même. Des pièces. Et oui. Deux, une deuxième Nadina. C'est une sacrée armée que vous formez là. Je crois qu'on va virer ce garçon. Et on va mettre une deuxième Nadina. En mode tempo, ça c'est pas mal quand même. On peut booster les petits loulous. Bah plan B hein. Plan B, plan B. En vrai même plan A, parce que le plan A c'était de tenir. Au tour 1, on avait décidé de tenir dans cette game. Là, on tient. On essaye en tout cas. Merci Anix. Bonne journée à toi aussi. C'est gentil. Salut Fish. Tu l'as eu, combien... au... eu au bout de combien de fois ton permis euh, Le premier coup. Je fais pour tous ces Moi, je suis prudent donc. Euh... Celui qui m'a fait passer le permis, il était content. <rire> Et putain, enfin quelqu'un méga prudent sur la route. Ça fait plaisir. Il y a moyen en vrai, hein, franchement. Sans blaguer. Hein. C'est fou, mais je crois qu'il y a moyen. La Nadina d'une vie. hein. Ouais. ouais. Oh là là, on va peut-être même le tuer. Oh, on arrive même à le buter. Oh, là, c'est incroyable. Incroyable. Quel BG, je viens de le rater un peu d'aigle, mais bon. bon c'est pas grave, la majorité des gens, ils le ratent au premier coup. On va t'inquiéter. Victoire, on va pas s'enflammer, mais c'est déjà pas mal. Euh, nope. On va bien taunter peut-être une Nadina. un peu tard pour à gain, hein. c'est dommage parce que c'est pas mal. Il oui, bon. faudra ses... un autre comme ça. Ça je le vire. Non je vais juste faire ça. Et c'est tout. Euh... Ouais la majorité des, des, des gens il le rate au premier coup. Après, euh... moi je l'ai passé assez tard. En fait ça dépend, si t'as 18 ans et que tu le rates c'est pas très grave, moi je l'ai passé genre à 23 ans je crois le permis, donc euh, tu vois à 23 ans j'avais déjà j'avais bien révisé mon, mon code, j'étais quand même assez appliqué puis j'ai peur, sur la... moi j'ai peur de mourir donc sur la route je suis hyper hyper hyper prudent, j'ai toujours peur d'avoir un accident, donc euh, déjà le fait que je sois prudent c'est bien. Et puis, euh, il pleuvait quand je l'ai passé, donc en fait, j'étais, je roulais au ralenti. Et le gars, il, juste, il était trop content. quoi. Il dit putain, c'est bien, il respecte à fond. En plus, il pleut, donc il roule au ralenti, alors que pour moi, c'était la ah, c'était la vitesse moyenne. Hein. <rire> moi, j'étais à 30 km heure, mais le gars, il... je suis toujours à 30. Hein. Enfin, en vrai, je ne je... suis pas lent, mais bon, bref. Mais là, j'étais très lent. Et en plus, il pleuvait, donc c'était parfait. Enfin, c'était un, une espèce d'alignement de planètes. Le gars, j'étais le dernier à passer donc ça l'a gavé, il, il m'a pas fait, euh, fait, fait, pas fait faire de... comment on appelle ça De, cré, de créneau Donc... Euh... Donc easy quoi, bon je vais mourir hein, finalement On va quand même faire top 2 bon, On avait vraiment pas beaucoup d'amélioration hein. On avait vraiment pas beaucoup d'amélioration bah Écoutez, euh, c'est pas mal top 2 avec Syndragosa, franchement. Vous voyez, là, c'est vraiment intéressant parce que c'est un top 2, euh, comment dire, déjà pragmatique, mais surtout euh, grâce à, à la tempo. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à construire. Vous voyez, en termes de construction, on n'avait aucun snowball. Juste, on a mis en place un peu de mecha qui fait des trucs, un peu de dragon qui fait des trucs. Et finalement, on fait quand même 2. On ne peut pas faire tout le temps. Hein. Bah Là, franchement, deux, c'est énorme. Deux, là, une deuxième place comme ça, pour moi, c'est comme si tu faisais trois fois top 1 avec Gallywix. Parce que, voilà, c'est toute la tempo qu'on a mis en place. Le fait d'avoir up, quand même, parce qu'on n'a pas été frileux, on a quand même été ambitieux dans cette partie. Donc, euh, ouais, je suis content, c'est une belle game. Et vous voyez, Dragosa, bon, on sait, hein, c'est un super perso de tempo. Mais finalement, ce pouvoir, oui, qui permet aussi de monter. Ici, il a permis de monter, tout en étant bien en point de vie. Bon, on n'a rien trouvé, mais c'est le genre de game où je pense que de temps en temps, on va faire 1 parce qu'on va trouver des cartes. Si on trouve un, un calégo si on trouve, euh, je sais pas, des forts mobiles avec des taunts, si on trouve ce genre de choses assez rapidement, si on trouve euh, un on mobile un -module, pardon, sur les, euh, les mécaros, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa.